Connais-tu cette sensation où à la fin de la semaine, tu as l'impression d'avoir beaucoup travaillé, mais en fait, tu n'as pas atteint beaucoup de résultats. Quand tu fais le bilan et qu'on te demande même ce que tu as fait cette semaine, tu n'es même pas capable d'y répondre parce qu'en fait, tu t'étais occupé à faire des choses qui n'avaient pas forcément de sens, d'utilité, et puis, et puis tu as peut-être manqué de productivité. En tout cas, ne te sens pas jugé parce que j'ai vécu ça. Je n'ai pas vécu ça un mois, deux mois. J'allais te dire, j'ai vécu ça pendant 8-9 ans durant mon business. Mais j'ai surtout vécu ça durant toute ma vie, en fait, notamment dans ma scolarité. Et aujourd'hui, j'ai des pistes, des astuces, des techniques qui vont te donner de l'espoir, j'espère. Alors, une des méthodes que j'ai utilisées par le passé, que j'utilise moi en ce moment, c'est la méthode Pomodoro. C'est une méthode que je t'invite à googler. En gros, tu travailles 25 minutes, tu te reposes 5 minutes. Tu travailles 25 minutes, tu te reposes 5 minutes. Et c'est hyper efficace parce que quand tu travailles, tu sais que c'est bientôt la pause. Donc, il faut que tu carbures, tu carbures, tu carbures. Et quand tu fais la pause, eh ben, c'est chronométré. Donc, tu ne vas pas traîner comme ça à regarder la télé. Tu fais une courte pause et tu t'y remets. Et au bout de 3 ou 4 pomodoro, je crois tu as le droit à une pause de 15 minutes. Et si tu fais comme ça, 7, 8, 9, 10 pomodoro dans la journée sans travailler plus, je te garantis que tu peux obtenir plus de résultats. Ça, c'est une méthode qui peut marcher pour certains. Une autre méthode que j'utilise moi actuellement et euh, prochainement, je vais publier un vlog pour en parler, c'est de traquer son temps, de mesurer son temps de travail. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu commences une tâche, tu prends une application pour mesurer combien de temps tu vas travailler sur cette tâche et intéressant, très intéressant, c'est de mesurer sur quoi tu vas travailler Parce qu'en fait, en faisant ça, ça te crée une contrainte. Tu es en mode, oh la flemme de faire ça. Et puis bon, bah si tu rentres sur ton application que tu vas travailler sur, admettons, euh, ton prochain webinaire, eh ben, tu ne vas pas changer de tâche comme ça parce que sinon il faut sur l'application changer de tâche et euh, tu as la flemme de faire ça. Et puis même sur ton application, tu commences à voir que mince, tu, tous les 10 minutes tu changes de tâche et euh, ben, en fait euh, c'est pas productif et tu le sens. Et donc en conscientisant comment tu utilises ton temps, tu vas pouvoir mieux l'utiliser et être plus focus sur des tâches essentielles. J'ai d'autres astuces encore pour toi et euh, j'ai un outil pour toi. Euh, j'ai découvert Focusmate. C'est un outil où tu peux prendre des rendez-vous de 25 ou 50 minutes. Euh, ça se passe en anglais où tu te retrouves avec quelqu'un en visio et tu dis juste en début de session sur quoi tu vas travailler. À la fin de la session, tu dis si tu as atteint ou pas ton objectif. C'est une sorte de coworking. À deux c'est très très efficace si tu as le courage de l'utiliser et puis en parlant de coworking il ya évidemment tout simplement le coworking il ya le coworking où tu peux aller dans des bureaux et travailler avec des gens j'ai fait ça pendant des années et des années et des années et je pense que sans ça ça aurait été très très compliqué pour moi de bosser dans ma chambre et je dépensais beaucoup beaucoup d'argent mais ce coworking là et c'est l'occasion pour moi aussi de te parler du programme coach en mission et ben tu peux même le faire en ligne. Donc, tu n'es pas obligé de rejoindre le programme Coach en Mission pour le faire. Tu te retrouves avec plusieurs entrepreneurs toutes les semaines et vous bossez ensemble pendant une heure, deux heures et juste vous vous regardez travailler. Vous allez voir, c'est très efficace parce qu'on a un rendez-vous et on veut pas, entre guillemets, décevoir les autres en allant faire une pause de 30 minutes. Tout le monde est là pour travailler, on met la Webcam et puis on travaille. Et en fait, dans le programme Coach en Mission, euh, qui est là pour accompagner les coachs qui veulent vivre de leur activité, et eh bien, on te permet tous les mercredis, c'est l'horaire actuel, de 9h à 10h, d'assister à une session animée par Karine dans notre équipe, où tu vas pouvoir tout simplement te connecter, annoncer ton objectif, travailler et puis 5 minutes à la fin, on débriefe. Et euh, Karine anime ça super bien, c'est très convivial. Et puis, on est là pour bosser et c'est très, très efficace. Donc, si jamais tu, veux, tu sais que tu manques de productivité, que tu pars dans tous les sens, que tu n'es pas focus et que le peu de temps que tu as, tu l'utilises dans des actions qui ne t'aident pas à obtenir des résultats, je t'invite vivement, vivement à considérer le programme Coach en mission. C'est très simple. En dessous de cet audio boost, tu cliques sur un lien, tu regardes la vidéo. Si tu trouves que ça t'intéresse, il y a une vidéo actuellement de présentation de 15 minutes. Si tu trouves que c'est cool, ça t'intéresse, ça te parle, et eh bien top, tu postules pour un appel de 15 minutes avec moi. Si ça ne t'intéresse pas, c'est OK. Et si tu hésites, faisons l'appel quand même. Et puis, ce sera au minimum l'occasion de faire connaissance. Je te souhaite une très bonne journée. J'espère que cet audio boost va te permettre de passer à l'action. Et je te dis à demain.